Salut tout le monde, c'est Willman, content d'être avec vous. Bon 420, on est le 20 avril 2022. Bonne fête du cannabis aujourd'hui. On va regarder l'évolution de la grow avec les deux lumières. Vipar Spectra. Et oui, le modèle XS2000 qui nous donne 240 watts. Et la P2000, deux lumières parfaites en combinaison, en combo, pour une tente 4 pieds par 4 pieds. Oh my God! Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et oui, j'ai reçu un autre prédateur qui va nous aider à combattre les spider mites On parle ici des Spydex Vital. Donc, euh, j'ai soupoudré les Spydex Vital de la marque Copper. Très bien. Très bonne compagnie, Copper. J'ai reçu ça dans un superbe emballage. Regardez-moi ça. Vraiment, là, pour pas qu'il ait froid... Avec des sacs, deux, deux, deux, deux sacs, euh, un de chaleur, ça on dirait que c'est froid, je sais pas s'ils mettent un côté froid, un côté chaud, pour euh, que la bébite, euh, ben, c'est sûr que c'est ça, ça c'est un côté chaud, ça c'est un côté froid, ça fait que l'insecte s'ajuste, j'imagine, euh, aux températures, donc vraiment un superbe emballage avec copper, K-O-P-P-E-R-T. Donc maintenant qu'on a les prédateurs euh, Dernière semaine. Dernière semaine avant qu'on tourne ça en floraison. Et c'est là qu'on va savoir si on a des mâles, Les oui, oui. Parce que les king kush, sont des graines de cannabis régulières et non pas féminisées. J'ai hâte de voir ça. J'ai euh, un de sido Purple Punch qu'on peut appeler Slurricane. Euh, lui, c'est féminisé. Et mes cinq autres plantes, ce sont des king kush. Donc, j'espère que les spidex vital vont faire le travail. Et que je n'aurai pas de toile d'araignée alentour de mes buds, de mes cocottes. Donc, euh, je n'ai pas été commandité pour mes insectes prédateurs un jour. Un jour, je vais être commandité pour mes insectes. Donc, c'est quand même plus raisonnable que mon ancien prédateur. Mais euh, mon ancien prédateur a été quand même assez efficace. Assez efficace. Euh, je pense vraiment qu'ils ont éliminé euh, beaucoup, beaucoup de trips. On parle ici des Anistis Bacarum, Des Spider-Mite. Écoutez, euh, mais les Spider-Mite. Pas les Crazy-Mite. Excusez-moi, excusez-moi. Anistis. Bacarum, ce sont des Crazy Mites. Un super prédateur. Qui en est pas venu à bout. Qui en est pas venu à bout des des, des, des Spider Mites. Qui font des petites toiles d'araignée. Donc, euh, de toute façon, on m'avait dit qu'il fallait avoir deux traitements. Donc, on continue la prévention. On continue la... Prévention c'est prévenir, mais là on ne prévient pas, on... je ne sais pas c'est quoi le verbe là, pour dire euh, contrôler, mais en tout cas peu importe. On check ça allez mais comme je vous dis, prochaine vidéo on tourne sans floraison. Donc on va mettre les lumières, 12 heures allumées, 12 heures fermées. On va changer l'alimentation, d'autres bouteilles, d'autres nutriments, des bouteilles différentes pour la floraison. Toujours avec la même marque, Remo. Donc, Ce sont des nutriments qu'on appelle synthétiques. Ce n'est pas biologique. Mais la grosse histoire, c'est deux choses. C'est les spider mites. Est-ce qu'ils vont faire des toiles d'araignées? Est-ce qu'ils vont en avoir de plus en plus? Est-ce que les spidex vont faire le travail? Et est -ce combien de mâles que je vais avoir dans les king-couches? 1, 2, 3, 4, 5 ça serait l'enfer alright gang donc je vais, nutrir, je vais nourrir mes plantes et puis euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo avec vipar Spectra on donne un pouce, on écrit un commentaire on s'abonne, on active la cloche et on va sur mon compte Instagram et on va s'abonner sur mon compte Patreon 1,50$ par mois compte Patreon pourquoi? Pour m'encourager. Je vous adore. Bon 420. Soyez prudent. Je vous aime. Ciao.